Ça, Tu peux le reprogrammer euh, euh, comme tu veux. Tu m'as dit. Par Évite-moi d'obstacles. On peut lui euh, mettre les vies sur son ventre. Avec le drone. <rire> C'est autre chose. Ouais. On a un autre robot, suivre des lignes, qui capteur. Je suis sûr. <rire> Contrôler via Bluetooth. Ou, application, application oui. Euh, oui. Oui, oui. J'ai créé un ami avec le site avec Amiti. Ah, ah, oui. Ça a marché avec ah, Oui. Parce que j'ai créé une application, ça n'a pas marché avec nous. Une... Ah, si, ça a marché. Normal, normal. Euh, Quels sont les moteurs que vous avez utilisés pour le. C'est pour le. C'est pour le. C'est de DC. Cinq capteurs, module, Voilà. hc HC05. Il y a deux moteurs. C'est servo, servo ça. C'est moteurs. C'est un C'est ça. C'est C'est le shield, c'est un shield de sensor shield. Yes. Pour le mm -hmm. capteur. Et pour le moteur. Le moteur, on a le, le moteur driver. C'est ça. Euh, c'est le L293. Oui. C'est ça Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Comment ça marche Comment deux moteurs Comment ça ça Deux moteurs. Deux vite. <rire> تاعهم بروغرامي تيش فضوزو تاعك لا فضوزو لا في بروغرامي